Salut Philippe, euh, merci de faire ce témoignage. Avec plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore si as... euh, Philippe Jourdain, je vais avoir 52 ans bientôt, lundi. Mmh. Ça va à être dur. Hein. Euh, je pratique les arts martiaux, les sports de combat depuis plus de 40 ans. Ouais. J'enseigne depuis plus de 30 ouais. Euh, voilà, ça c'est pour la partie sport euh, Au niveau euh, métier, euh, avant ma reconversion J'étais ce qu'on appelle technicien biomédical Je travaillais dans un hôpital où je m'occupais du matériel médical J'étais spécialisé euh, dans la réanimation, les respirateurs d'urgence enfin, J'avais beaucoup de spécialités euh. Et il y a cinq ans, bientôt, j'ai fait un burn-out Mais un gros, un très gros burn-out euh, l'issue a pu être fatale hein. c'était vraiment pas loin euh, j'ai remonté la pente tranquillement euh, j'ai fait une reconversion dans le sport mais j'avais ça allait bien mais j'avais encore un poids sur les épaules j'avais cette espèce de ah, c'était lourd à porter c'était compliqué euh, lors d'une visio, euh, ma femme aussi est en reconversion. Euh, lors d'une visio, euh, on, on, on a fait une visio avec euh, avec Pierre. Okay. Euh, et puis à la fin de la visio, il proposait il proposait, euh, il proposait euh, un entretien. Alors moi je l'ai eu avec avec Théo. Euh, il proposait un entretien pour faire le pour faire le programme. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas trop, euh, en principe, euh, ce genre de programme à distance, euh, c'est pas que j'y crois pas, mais ce n'est pas quelque chose auquel j'adhère. Mm. Et là, j'en ai eu envie. Euh, le discours de Pierre, ensuite le, thé, le discours de Théo. J'ai commencé le programme avec Isa euh, quelques quelques semaines, 15 jours après. quoi. Mm. Et euh, dès la première séance, waouh, ça a complètement changé ma vie. Dès la première séance, hein. c'était.. Euh, alors, j'ai pris une grande claque, ça, c'est sûr, mais j'ai ce poids sur les épaules, c'est parti, quoi. C'est.. J'avais plus l'impression d'être oppressé, d'avoir ce poids sur les épaules, d'avoir euh, de, de, des obligations, je me sentais libre. C'est impressionnant. Euh... Moi, je ne cherchais pas la performance, je cherchais juste à être bien. Mm. Et, euh, et franchement, enfin, le programme... Euh... J'ai eu Pierre en visio il y a jours, un jour, à peu près. Il m'a sauvé la vie en fait. Enfin, je, j'exagère pas. C'est vraiment. Alors, sauvé la vie. J'aurais continu... pu continuer à vivre, mais, mais, euh, mais toujours avec cette oppression. c'est pas possible quoi. Je, je me rends compte aujourd'hui que... Que... que ça aurait été très difficile. Et là, euh, je vais bien. Je, je me sens bien, je suis bien je... alors on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, on est d'accord il euh, y a des choses plus ou moins bonnes qui arrivent mais euh, mais sur moi ça a bien fonctionné quoi. Enfin, franchement je... moi je suis vraiment satisfait d'avoir fait le programme c'est vraiment quelque chose je, ça aurait été un manque si je ne l'avais pas fait mm. Du coup, tu sens vraiment la différence dans ta vie de tous les jours, maintenant, dans tous les domaines de vie. Quoi. Tout le temps. Mmh. Tout le temps. En fait, euh, je fais toujours les choses, mais je les fais sans pression. Mmh. Et des fois, je n'ai pas envie de les faire, donc je ne les fais pas. Ouais. Et quand je dois les faire, je les fais sans pression aussi. Enfin, la vie en elle-même, elle ne elle change pas. C'est juste l'état mental dans lequel je suis qui a changé. Hum. La vie elle n'a pas changé, mais moi je reçois pas les choses de la même manière, ouais, c'est sûr. C'est enfin, moi je, je, je pensais pas. J'ai commencé le programme encore une fois sans trop savoir. J'ai accepté, je me suis dit après tout ça ne pas me faire de mal, c est, c est... mais waouh, je pensais pas, je pensais vraiment pas. Que ça donnerait ça. Je ne pensais vraiment pas que ça améliorerait ma vie à ce point-là. Euh, J'ai regardé quelques témoignages, beaucoup, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, et, et, et, et, mais c'est aussi valable pour les personnes lambda alors oui, on tourne autour du sport parce que, parce que je pense que c'est la base de, de Pierre mais, mais pour toute personne ça fonctionne hein. ah c'est sûr, mmh. ça marche pour ça... tout le monde ouais. les les dépolis... dépolarisations c'est enfin... c'est mmh. ouais J enfin je rêve vais... Encore une fois, euh, ce n'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est je me dis oui, bon, voilà quoi. Et en fait, quand on le fait, puis moi, enfin, je ne peux pas dire que j'ai bossé d'arrache-pied. Hein, j'ai fait, euh, fait le programme avec Isa, j'ai bossé un peu avec, avec elle, mais ça ne me prenait pas toutes mes journées. Franchement, ouais. moi, je. je... Je ne regrette absolument pas, à tel point que normalement mon épouse devra démarrer le programme d'ici quelques semaines. Enfin, je... ouais, c'est rapide et, et puissant, vraiment. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était comme toi avant, qui, euh, qui pourrait hésiter à se dire « ouais, c'est sur Internet ». Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à, à sortir dans le programme Vas-y il enfin, faut y aller, il enfin, faut le faire il faut le faire après, si on le sent pas, on le sent pas ok, je veux bien entendre. mais euh, si on a si on est euh, touché par le discours si on, est, euh, si on a la sensation de comprendre de, enfin de, de, de c'est enfin, comme ça que je l'ai ressenti en fait euh, euh, tout ce que Isa m'a fait, je dis, mais c'est évident c'est évident. Pourquoi on ne l'a pas fait tout seul bah Parce qu'on a besoin d'un catalyseur pour, le, pour, pour que ça ressorte. Il faut y aller. Enfin, les, gens, les, les gens qui hésitent, il ne faut, faut pas hésiter. C est, c est, et il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau, il n'y a pas besoin d'être une, une personne extraordinaire. Ça, ça, ça fonctionne sur tout le monde. Moi, je, ouais, je suis une personne lambda. Je, voilà, j'ai pas de prétention, j'ai pas... Mais, euh... Mais je ne enfin, je regrette absolument pas. Enfin, au contraire, je, je revis. Enfin, ça fait quelques mois, là. Je me lève le matin, j'ai le sourire. Alors, j'ai fait beaucoup de sports et des sports de combat, donc j'ai eu des blessures assez graves. J'ai mal j'ai des douleurs, mais wow, c'est pas grave, enfin, c'est la vie, quoi. Euh, ouais, j'ai des contrariétés, il y a des trucs qui se passent pas comme je veux, bah, ouais, mais c'est la vie. En fait, euh, le, le, ce fameux schéma que fait Pierre, là, avec euh, la, la barre, là où il y a les oscillations, euh, c'est vraiment, vraiment ça et comme ça que je ressens les choses, en fait. Mm. Avant, je partais d'un côté à l'autre. Ouais, C'est super, super, super. Oh, je suis super triste. La vie, elle est finie. Je... Qu est -ce qui va... enfin, là, aujourd'hui, j'ai de la joie, j'ai de la peine, j'ai des douleurs. J ah, voilà, je... Mais au lieu de partir à droite, à gauche tout le temps, je suis plutôt centré sur ce que j'ai envie de faire et sur ce que je veux faire de ma vie. Okay. J'ai adoré... adoré le programme, j'ai adoré travailler avec Isa. Euh, les même les vidéos de Pierre je je, un... je lui ai dit en fait moi ça, ça me touche c'est des fois il, il est maladroit son stylo marche pas il est alors oui ça fait il me dit ça fait un peu ça fait un peu de oui mais c'est vrai c'est c'est c'est une vraie personne qui me parle c'est pas une machine alors que c'est en vidéo euh, c'est moi j'ai adoré enfin, je, je me suis fait plaisir c'était même un plaisir de faire le programme en fait les fameux dessins illisibles de Pierre <rire> ouais, ouais ouais mais il me parle moi ouais. ouais, enfin, l'important c'est ça en fait moi ce que je, je comprends ce qu'il dit je, je, ça m'intéresse ça m'interpelle j'ai et souvent, en plus, là, la... euh, souvent, c'est, mais bien sûr, mais bien sûr, c'est évident. C'est évident ce qu'il dit, c'est évident, c'est vrai, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant bah, Encore une fois, parce qu'on euh, a besoin d'un catalyseur. Souvent, on n'est pas capable de le faire soi-même. Il faut quelqu'un à côté qui, euh, qui, qui soit ouais. détaché et qui, qui vous aide, quoi. Ouais. Bon, Merci beaucoup, Philippe. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ton évolution. C'est vraiment inspirant et j'espère que ça va aussi inspirer plein d'autres personnes. Il ne faut surtout pas hésiter à faire le programme. Enfin, franchement, c'est euh, enfin, vraiment un changement de vie. C'est vraiment un changement de mentalité. C'est, J'ai plus de pression. Et, et euh, un truc qui est important, c'est qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de louper. On a le droit. Il n'y a pas de. C'est peut-être un peu plus gênant pour un, pour un champion, mais dans la vie de tous les jours, euh, voilà, je, je me trompe, ça m'arrive. Et je corrige, et puis tout va bien. Enfin, C'est toute cette pression qui s'en va et, qui, est, euh, et qui, qui fait du bien, quoi juste du bien. Juste je peux vivre. J'ai en, envie de vivre aujourd'hui. Je suis bien. Juste ça. Okay. Merci en tout cas, Philippe, pour ce beau témoignage. Euh... Avec plaisir. Est-ce que tu est que as, un... as quelque chose à rajouter avant de finir ou euh... non, Juste dire merci. Merci à toute l'Académie, Pierre, Isa, Théo, toi aussi, de, de, faire, de faire cette vidéo et que je puisse apporter mon, mon témoignage. Juste vous dire merci. Euh... Ouais, C'est vraiment... J'ai vraiment de la gratitude. Je suis... C est, c est... Non, non, je, je suis content et juste merci. Super. Bon, merci à toi Philippe. Euh, à bientôt, j'espère. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée.